Yeah, mm -hmm. Mon Dieu, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est trois fois saint. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Sois béni Seigneur. Je m'approche de toi. Mon Dieu qui aime mon âme, Laisse-moi m'approcher de toi. Pendant que les hommes menacent, Je m'approche de toi. Alléluia, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, adorateurs, adoratrices, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, adorateurs, adoratrices, Shalom, shalom à vous, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Que le Dieu sacré des Hébreux nous bénisse ce soir. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia, Dieu est bon, oh. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia, Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, oh, il m'a sauvé, Alléluia. Il m'a sauvé, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, oh. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Il nous a sauvés, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, oh.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 Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, oh, il nous a guéris, alléluia, il nous a guéris, alléluia, Dieu est bon, alléluia, il est bon, oh. Papa est bon, Alléluia. Papa est bon, Alléluia. Papa est bon, Alléluia. Papa est bon, oh. Il nous a sauvés, Alléluia. Il nous a sauvés, Alléluia. Mon Dieu est bon alléluia Mon Dieu est bon oh. Yahweh est bon alléluia Yahweh est bon alléluia Yahweh est bon alléluia Yahweh est bon oh. Shalom, shalom adorateurs, adoratrices, est-ce que vous m'entendez? Je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu fort, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il est heureux que nous soyons connectés ce soir. Oui, parce que chaque jour, chaque 21h, nous avons rendez-vous avec lui. Ce soir, il va nous faire du bien, comme il le fait chaque jour d'ailleurs. Notre Dieu nous, fait du, nous fera du bien, encore ce soir, au travers de ma modeste personne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Recevez les bénédictions qui viennent du trône de la grâce. Le Père Céleste m'envoie ce soir vers vous avec beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bénédictions. Il m'envoie ce soir vers vous. Avec les projets. Il m'envoie vers vous ce soir avec le mariage de certaines parmi nous, avec le mariage des adorateurs qui ne sont pas encore entrés dans cette grâce. Il m'envoie vers vous ce soir avec les différents concours que nous allons passer. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. C'est pour cela que je voudrais qu'un adorateur de là où il se trouve, qu'une adoratrice, de là où elle se trouve, élève la voix pour bénir Dieu ce soir. Ouvre la bouche, adorateur, ouvre la bouche, adoratrice, pour bénir ton Dieu ce soir. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, oh. Il t'a béni, Alléluia. Il t'a béni, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, oh. Il t'a guéri, Alléluia, Il t'a guéri, Alléluia, Dieu est bon, Alléluia, Dieu est bon. Oh. Il t'a nourri, Alléluia, Il t'a nourri, Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, oh, il t'a élevé, alléluia. Il t'a élevé dans ton service, il t'a élevé dans ton travail, Dieu est bon, oh. Il t'a donné des marchés, il t'a donné des marchés, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, oh, il t'a sauvé d'une attaque, il t'a sauvé d'une attaque, il t'a sauvé d'une attaque. Dieu est bon, oh, il t'a protégé d'un accident, il t'a protégé d'un accident, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, oh. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon. Oh. Est-ce qu'un adorateur, une adoratrice peut élever la voix pour bénir ce Dieu qui est bon? Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Te Merci pour ta fidélité. Oh qui est bon comme toi papa Yahvé. Qui est bon comme toi El Shaddai. Qui est bon comme toi Jéhovah Sikenu. Qui est bon comme toi l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours, mon âme t'exalte. Mon âme te salmodie mon âme t'acclame. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Je te lève en dignité. Reçois, éternel Père tout-puissant, le fruit de mes lèvres. Oui, éternel, mon Dieu qui peut faire les choses que toi tu fais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Merci Jésus pour ta main qui est chaque jour à l'œuvre dans ma vie. Ta main qui est à l'œuvre dans la vie de mes enfants. Ta main qui est à l'œuvre dans la vie de ma famille, de mes frères, de mes soeurs. Ta main qui est à l'œuvre dans la vie de chaque membre de cette plateforme. Ô oh, Père éternel, je te loue. Je te rends grâce. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, comment me taire devant tant de grâce? Oui Seigneur, le souffle de vie même que tu m'accordes chaque jour. Hein, Père éternel, pour ça seulement, je ne peux pas me taire. Je profite pour t'adorer ce soir, comme tu, je ne l'ai jamais fait. Je voudrais te rendre toute la gloire. Ô oh, éternel mon Dieu, merci, merci, merci, merci, merci, merci Jésus, merci Elohim, béni sois-tu, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours, qui peut se comparer à toi? Sois béni Seigneur ce soir, sois salmodié Elohim, mon âme t'exalte, mon âme te loue, louange à toi Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci papa, merci papa, merci Yaya, merci ami fidèle, merci compagnon de tous les jours, béni sois-tu. Ce soir, adorateur, adoratrice, tu vas te mettre dans une attitude de sainteté, tu vas te rendre propre agréable à Dieu ce soir, qu'il n'y ait aucune tâche qui puisse nous empêcher de rentrer dans le lieu saint. C'est pour cela, ce soir, tu vas te dépouiller de tout ce qui n'honore pas Dieu Tout-Puissant, tout ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit. Élèvons la voix et rend, demandons, rendons-nous purs. Excusez-moi, rendons-nous pur. Ô oh Père, ce soir, je viens à toi, tel que je suis, afin de me rendre agréable, afin que tu me rendes agréable au travers, ô oh Dieu Tout-Puissant, de ma confession. Car ta parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire. Seigneur, ce soir, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, Éternel Père, Tout-Puissant, j'ai fauté. Oui, Jésus, je me suis laissé emporter par la colère. Et la colère ne vient pas de toi. Lorsque, Père, je cite les, les fruits de l'esprit, la colère n'en fait pas partie. Et pourtant, je me suis laissé emporter par la colère. Oh, Jésus-Christ de Nazareth je viens te demander pardon pour cela. Père, dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas d'inquiétude. Le mot inquiétude n'apparaît pas. Père, je viens te demander pardon parce que j'ai promené des regards inquiets. Oh, Jéhovah, prends pitié de moi ce soir. Et compassion de moi, éternel Père Tout-Puissant. J'ai. <coughs> Excusez-moi. Je me suis. Oh, Dieu détourné de, de ta voix oui Jésus Christ de Nazareth j'ai pris parti j'ai été impartial Seigneur ce qui ne vient pas de toi Père je te demande pardon parce que j'ai pris parti oui Jésus j'ai vite jugé Seigneur je te demande pardon j'ai vite jugé je te demande pardon oh Seigneur j'ai calomnié je demande pardon prends pitié Seigneur Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, ô oh Jésus. Je n'ai pas été capable de dire la vérité par moment. Je demande pardon, Seigneur. Que tout cela ne soit pas un frein à mon adoration ce soir. Que toutes ces choses ne soient pas un frein à mon adoration ce soir. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, ô oh Elohim. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, bien. Aimé, adorateur, adoratrice, la parole de Dieu déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Ce soir, nous allons réclamer le sang qui a du prix. Oui, ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel. Nous allons réclamer ce sang sur nos vies, sur nos activités. « Oh Père, je viens réclamer la pluie de ton sang sur ma vie. » Oui, Jésus-Christ de Nazareth, ton sang qui me purifie. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de pouvoir profiter de toi ce soir au travers de ce moment de prière, au travers de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, éternel. Purifie-moi, Jésus-Christ de Nazareth. <cười> lave-moi de toute souillure, Lave-moi de toute iniquité. Ô oh, roi de gloire, ton sang, Seigneur, ton sang, Seigneur, je plaide à ton sang, Seigneur, sur ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit, ma bouche, ô oh, Dieu, tout ce qui est en moi qui a été souillé par euh, euh, des, un, une attitude qui ne t'honore pas, Seigneur, libère-moi, Père éternel, que ton sang vienne effacer toute trace qui ne t'honore pas. Que ton sang vienne, oh Dieu, me justifier. Seigneur, que ton sang me justifie. Que ton sang justifie mes actes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, oh, Lave-moi, Papa. Lave-moi, Jésus, de la tête aux pieds. Lave-moi, Seigneur, de, de mes yeux, ma bouche, mon nez, jusqu'à mes pieds. Lave-moi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton sang, Seigneur, coule sur ma vie, sur celle de mes enfants, sur celle de tous ceux qui habitent avec moi dans cette maison. Que ton sang, ô oh Dieu, nous rende invisibles, Père, à toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous rend agréable. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous donne accès au trône de la grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton sang. Merci éternel pour ton sang. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô oh, Esprit du Dieu vivant, nous t'accueillons ce soir. Viens et manifeste-toi. Viens et glorifie le Père. Viens et glorifie le Fils. Viens te glorifier, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous réclamons ta présence. Nous avons besoin de toi. Car sans toi, ce moment serait vain. Sans toi, ce moment serait vain. Viens apporter la touche, qui, la touche spéciale. Viens apporter la touche, ta touche Saint-Esprit. Oh Jésus, Jésus, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Esprit de feu, esprit des quatre vents, nous t'accueillons ce soir. Oh Saint-Esprit, viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Viens et fais-nous du bien ce soir. Viens et fais-nous du bien ce soir. Viens et fais-nous du bien ce soir. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs ce soir. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit Saint vient. Oh, descends. Saint-Esprit Saint vient. Descends. Saint-Esprit Saint vient. Oh, descends. Tu as été promis, Consolateur, Tu as été promis, Libérateur, Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Viens, Oh, oh tu as été promis, Libérateur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens. Oh, oh de saint saint Saint-Esprit-Vient dez saint Saint-Esprit-Vient Odez-Saint oh, oh, Tu as été promis tu as été promis, libérateur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, vient au et sans... <coughs> Excusez-moi, il oh, y a une toux qui m'a attaqué ce soit. Ma gorge, l'ennemi voudrait empêcher ce moment et je ne comprends rien. J'ai une douleur pas possible à la gorge, mais Jésus-Christ est assis sur son trône. Quelles que soient les velléités de l'ennemi, ce moment se passera très bien. Alléluia. Tu as été promis, libérateur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient au tu as été promis, Consolateur, Tu as été promis, Libérateur, Tu as été promis, Esprit de Dieu Saint-Esprit vient au oh, oh, oh, Lerebe sekere bo Shindaria Basakara Baba. luz Koundori bashek de geribo bo sotoroborikan terebe. Laura braka yaba shek terebo Sindaria Baba. luz Kountori Baraka te koria basende. Liriki Liri ki sori kere borobo shibra ya santerebo terebo. Lous kindabayi kar shekete te koria ma mama. O Skoundori baye kete te kere sintaria. Los Kimboroko kariba Se Kiriboriyande Rebo Los Kiribashe Kerebo Sakaya Baba O Oh Luz Kindariyake kunto. Taria Lori Breye kente robo reboshi karia ba oskiri biri kintori aba lou broche sakai konta Lere soro ko kintori ake keri basato le riba karaba shekere bor oskiri lirio koyo yo shiri kan soro kontaria aash giba ra ken liri kintoriama shekere baba Jesus kori ri ken Leri Alléluia. Alléluia. Oh, adorateur, adoratrice. Le Seigneur a mis à mon cœur ce soir. Depuis que j'ai été informé, je demandais ce qu'il voulait. Ce soir. Voilà ce qu'il nous demande. Adoration. Adoration. Adoration. Adoration. Adoration. Adoration. Adoration. Hallelujah. Récachebrayanderebosi kariba baba. Lourus kunto ribashi ricanto robo riba se kereboshi baba. Oski Le Seigneur nous demande de l'adorer ce soir. De l'adorer ce soir. Adorer. Qu'est-ce que c'est qu'adorer? Adorer. Adorer c'est rendre un culte à une divinité. Rendre un culte à une divinité. Honorer une divinité. Ce soir. Jésus-Christ de Nazareth nous demande de lui rendre un culte. De lui rendre un culte. De lui rendre un culte. Ce soir, nous n'allons pas trop bavarder. Que dis-je? Nous n'allons pas trop nous étaler dans les définitions et tout ça. J'ai juste quelques trois questions Quatre points à partager avec vous, adorateurs, adoratrices. Le premier point, c'est comment adorer Dieu? Comment adorer Dieu? On adore Dieu en esprit et en vérité. Nous allons prendre... La référence Jean 4, versets 22 à 24. Quelqu'un pourrait l'écrire. Jean 4, versets 22 à 24. Jean 4, verset 22 à 24. On peut également... Adorer Dieu avec nos biens. On peut également adorer Dieu avec nos biens. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Ensuite, Quelle attitude pour adorer Dieu. Quelle attitude pour adorer Dieu? Eh <rire> hey, Jésus, tu es bon, tu parles. Pour adorer Dieu, adoratrice, adorateur, nous devons être saints. Être sincères. Dans notre adoration. Nous devons être saints. C'est pour cela tout à l'heure. Nous avons eu un moment de repentance. Notre Dieu, il est trois fois saint. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui dans un état de souillure. Et nous devons également être sincères dans notre adoration. On ne peut pas adorer le Seigneur du bout de nos lèvres. Pendant que tu es en train d'adorer, ton esprit se balade. Quelque part, ce n'est pas une bonne attitude. Ensuite, qui doit adorer Dieu? Qui doit adorer Dieu? Logiquement, toute la créature, tous les êtres, tous les vivants doivent adorer Dieu. Mais quel constat nous faisons? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il y en a qui, a, qui ont décidé d'adorer une autre divinité. À part le créateur du ciel et de la terre. Ils ont décidé d'adorer la créature. Dieu a créé les, les bois les arbres et tout ce qui existe. Mais il y en a qui ont décidé d'adorer ces créatures-là. Mais nous, nous avons choisi la bonne part. Nous avons décidé d'adorer notre créateur. Notre créateur. Celui-là qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. bien-aimés, adorateurs, adoratrices, nous, nous allons parler aussi des positions extérieures pour adorer notre Dieu. Je veux dire, quelles sont les positions que nous pouvons prendre pour adorer Dieu? Nous avons, par exemple, dans Luc 22, verset Verset 41. Jésus était à genoux. Je pourrais bien lire, mais, mais... Ouf, mes lunettes, je ne vois plus rien. Oh là là, oh Jésus, aide-moi. Dans Luc 22, verset 41. On peut donc... Prendre nous mettre à genoux pour adorer notre Seigneur. Nous avons également un roi 8, verset 22. Salomon, dans ce texte, nous verrons, voyons que Salomon avait les mains étendues vers les cieux. Le roi Salomon avait les mains étendues vers les cieux. Nous pouvons également, comme attitude ou position, lever les mains vers le ciel. C'est une position également pour adorer notre Dieu. David également s'était tenu debout dans 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, verset 18. 2 Samuel 7 verset 18 Nous pouvons également nous prosterner pour exprimer notre soumission. L'autre s'est prosterné visage contre terre. Nous pouvons voir cela dans Genèse 18 verset 2. Également dans Genèse 19, verset 1. Genèse 19, verset 1. Genèse 18, verset 2. Voici quelques positions que nous pouvons prendre pour adorer notre Créateur. Ce soir, adorateur, adoratrices. Je t'ai donné quelques positions pour adorer ton Créateur ce soir. Prends la, la position qui te sied. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Ne soyons pas avares en parole. Si le, le français est trop, euh, euh, comment dire ça, si la langue française est trop limitée, nous pouvons parler dans nos langues. Nous pouvons adorer notre Dieu dans nos langues. Parce que nos langues ont plusieurs euh, synonymes pour adorer, pour dire un mot. Par exemple, on peut dire Dieu Tout-Puissant. Mais dans nos langues, Dieu Tout-Puissant, il y a plusieurs, euh, comment on appelle ça il y a plusieurs façons de dire Dieu Tout-Puissant dans nos différentes langues. Quand l'adoratrice euh, euh, euh, zamblé George dit « Gakli Bali », ça rentre dans les eaux comme ça. Il y a la substance, la quintessence de ce terme-là « Gakli Bali ». Quand le Bété te dit « Zouzou, quand le baoulé te dit « Niamiekpli ». Quand eh, eh, le Bambara te dit Matig Yesu Matig Yesu C'est chargé de sens C'est chargé de puissance Matigue Yesu y a, nos, nos langues sont riches Utilisons-les pour adorer Dieu ce soir Utilisons nos langues pour adorer Dieu ce soir alléluia Oh Jésus Oh Jésus, comment ne pas te louer, ce soir tu as dit que tu ne veux rien d'autre que notre adoration, ce soir nous t'adorons Jésus, nous t'élevons, nous te magnifions. Jésus Christ de Nazareth, Seigneur des seigneurs, toi qui assis sur ton trône de gloire, Jésus, je suis me voici prosterné devant toi pour t'adorer, prosterné devant toi pour t'adorer prosterne adorons Jésus prosterne adorons Jésus we bow down and walk worship Yahweh we bow down and worship Yahweh Un adorateur peut adorer son Dieu ce soir? Est-ce qu'une adoratrice peut adorer son Dieu ce soir? Prosterné dos. étaitner à Yahweh, il ya se kerebo rikan do roboshige degge sori ki sorry baba yeke te kerebo lubros kiri kintori ama shige degge rebo sakaraba lus kuntori bari tekerebo kerebo lori braia kente rebo shi soko. masoko lobo yeke te kereka sori kinta lus kundori ribereke kanto. Loro broyo kete kerebo sitari lere kete kori yama sandorobo, shibros kerebere kori kantorobo, li scurubushi tari yama, o los kite korobo shekere, la ba baba baba shoribo so kori baba, luruk derebo, raba raka che kere bo ra ba ba ba nuri bro bo ri santerebe ri bro yoko sakiri lo ba akanto ro ya ketere bo ri ba ba o skinderi ba ba ye ketek lo soko robo o bro ri ba suntori ba O Sondorobobobobo, Ribrayakete, Koribashekete, Loriskindo Rimascondo, Aya Brayekete, O sokoro Bobo, bo Rikorima Charaka Sanderebe, Lobraskerebe. Alléluia, gloire à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Lion de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. L'ancien des jours. Oh Père, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'adorer ce soir? Comment ne pas t'élever? Euh, euh, comment ne pas t'élever, Seigneur mon Dieu? Louange à toi, fidélité à toi. Oh mon Dieu, merci. Merci, Seigneur mon Dieu. Oh Père, comment ne pas te célébrer? Toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui n'as point de pareil, toi qui n'as point de semblable, nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ta fidélité. Oh, Alléluia, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, te sois célébré à jamais, sois célébré à jamais, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. adoration à Yahweh Dieu il mérite l'adoration. Adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu le puissant des puissants, ce qu'il a fait pour nous est si grand. Il mérite l'adoration, adoration à Jésus-Christ. Il mérite L'adoration, adoration à Yahvé Dieu, il mérite l'adoration, adoration à Jésus-Christ, il Adoration, élévation à Jésus-Christ, il mérite l'élévation, élévation à mon Dieu, il mérite. L'élévation, acclamation à mon roi, il mérite l'acclamation, acclamation à mon Dieu, il mérite. La Célébration c'est l'ébration. À Jésus, il mérite, c'est l'ébration, célébration. À Jésus Christ, il mérite. Célébration, adoration, pli il mérite adoration, élévation, Agakribali, il mérite l'élévation. Acclamation à Matiguier il mérite acclamation, célébration à Lagosuzu, il mérite célébration et lévation. Ah Eloi, il mérite élévation, adoration. Ah mi il mérite adoration, élévation. Ah mon roi. Il mérite l'élévation, élévation. Ah, Jéhovah, il mérite l'élévation, élévation. Ah, Ngamiapli, il mérite. L'élévation, acclamation. Ah mon Dieu, il mérite l'acclamation, acclamation. Ah Gaklibali, il mérite acclamation, adoration. Ah Yahweh, il mérite adoration, adoration. ah Elohim, il mérite adoration, élévation. A Shaddai. Il mérite l'élévation, adoration à l'ancien des jours. Il mérite l'adoration, adoration à Rafa. Il mérite. L'adoration, Acclamation, Ah mon Dieu, Il mérite, L'acclamation, Prosterne, adorant Yahweh, Prosterne, Adorons Eshadah, posternez. Adorons Yahweh. Jésus est puissant, mon sauveur est puissant, Amen il est puissant, Amen il est puissant, Jésus est puissant, mon sauveur est puissant, Amen il est glorieux, Amen il est glorieux, Jésus est glorieux,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 Sois glorifié. Horrifiés, oh, oh, oh Zana, oh Zana, oh plus haut des cieux que notre roi soit salmodié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit magnifié. Adorateur, adoratrice, si tu prends ce moment au sérieux, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Certaines personnes qui sont malades auront la guérison. Il y en a qui traversent, qui sont, qui traversent euh, je ne sais pas, le cœur n'est pas dans la joie. Au tra à travers cette adoration, je te dis, adorateur, adoratrice, tu rendras témoignage. Laisse-toi aller. Laisse ton esprit se répandre dans cette adoration. Laisse ton esprit se répandre dans cette adoration. Laisse ton esprit se répand dans cette adoration. Laisse ton âme être transportée dans cette adoration. Hosanna oh, au oh, plus haut des cieux que notre roi soit salmodié. Oh Notre Dieu soit acclamé. Oh, oh, oh, oh zana. La présence de Dieu est manifeste. Adorateur, adoratrice, je te dis que la présence de Dieu est manifeste. Oh, zana. Au plus haut des cieux, que notre Dieu soit salmodié, oh Zay. Sois élevé. Oh, oh, Sois élevé, sois élevé, Seigneur élevé Seigneurs. oh, que notre cieux que Sois glorifié. Oh. LA Il nous a délivrés. Attaché à la croix pour nous. Attaché à la croix pour toi, mon frère. Attaché à la croix pour toi, ma soeur. Il a pris ton péché.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 il m'a délivré. Oh! Attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Lui qui n'a rien fait. Humilié à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Humilié à la croix pour moi. Insulté à la croix pour moi. Insulté à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité à la croix pour moi. Maltraité à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, frappé à la croix pour moi, frappé à la croix pour nous, adorateurs, adoratrices. Il a été frappé à la croix pour nous, il a pris nos péchés. Oh Jésus, toi qui n'as rien fait, quel amour Comment ne pas te louer Comment ne pas te célébrer comment ne pas te rendre toute la gloire Robi chéri qui sori baraka ntere bori baba baba oh roko chéri ka ski dori baroko kente yekentere bobo liri proske bashira ka sori kintori baba toi qui n'a rien fait à cause de moi tu as été frappé à cause de moi tu as été maltraité à cause de moi tu as été humilié oh re ka chéri koski re makori ba kan comment ne pas t'adorer Jésus comment ne pas te célébrer tout ce qui à moi te loue tout ce qui à moi te célèbre tout ce qui à moi te glorifie rebrayer keroboshi braia babaso e quinta babababa robochekeroboshi daryaba keroboshi kini bababa roko ribasai kinderi babababa roko chekerobori bababa Lire qui est basori kinto ribaba. Loro ko basai kinto riba raquete. Oromo shiri kista doromo romo ribrae kete Loro kosori soriki nto riba askiri mo. Loro baba askiri bini. Lire qui est kara kanto Roro qu'elle adoration. Ah mon Dieu, il mérite l'adoration. Adoration. Ah papa. Il mérite l'adoration et Ah mon Dieu, il mérite l'élévation, adoration. Ah mon roi, il mérite élévation acclamation ah yahweh il mérite acclamation élévation ah jésus il mérite Élévation, adoration À notre roi, il mérite Adoration, acclamation À papa, il mérite Acclamation, élévation, ah papa, il mérite l'élévation, élévation, ah yaya, il mérite l'é. Adoration, adoration, Ah il mérite adoration, adoration, Ah Gaklibali, il mérite adoration. Élevation. Ah, mon Dieu. Il mérite. Élevation. Élevation. Ah, Yahweh. Il mérite. L'élévation acclamation ah mon dieu il mérite acclamation acclamation ah mon dieu il mérite Acclamation, Robo Shakerobo si Brian Derebo, Rukoshi Brian basse Kerebori canto Robo Robo Robra Kerebese Kiri biri kisha basori kintori Lereke sabraye Brian Baba Baba Oskiribiri, biri loro Rakaso Brian Derebo Sherekasitori O Robo Robo kota Baba Baba Ribro yobo shebreye kentari basaka, or roko shebreye katsurobo kintori, li skoro ko sheke, lisko ko sheke ribraya rabraya baba. Oskindori kentere borika shi kariba biri liriki sori canto robo barakatere boriki tori aba shei luz kurubu kontori angandere bo chegere gobo siribiki loskiri biri oroko giri rindere kiru siribiu arba barabashiri kisquin korea lere turubu suntu di bana robo la satiri ribashiri Rikorobo sorry kintori ya bashegerere rubro yandere boriba baba baba reyete kori ya mas kintori liurukus kurubo shira kantoro rayete kerosuntu robah ashkiri biri kunta robra yekento robobo shira koro boceri yandere kinto ari kori ya bashira koceri biri kunta rakaterebobo baba baba bari yiko ro doria, la re que te cobrai andere bo re khatoro bo sori quinto ruk skin di ada bara kintori, ba kan kharobo dereboche quinto ruski praka ya basori kanta, soro contaria la ra tere bo ro boše rek osiri liri boro da baba yende loro kori brancheteu ribas adoration. Ah, Yahweh, il mérite Adoration, Adoration. Ah, Nyamekli, il mérite Adoration, Adoration. Ah, la il mérite. L'adoration, adoration, ah Jésus Christ, il mérite l'adoration, adoration, ah Matigui Jésus, il mérite adoration. Adoration à ah, Jésus qui est mort et qui a ressuscité le troisième jour, il mérite l'adoration. Alléluia, alléluia. Adorateurs, adoratrice, nous allons nous séparer dans cette, cette atmosphère d'adoration. On peut continuer à la maison, on peut continuer d'adorer notre Dieu. Nous pouvons continuer de l'adorer jusqu'à une heure du matin, jusqu'à n'importe quelle heure, selon ce que l'Esprit vous mettra à cœur. Pour ma part, je vous laisse sur ce, avec ce cantique. Oh Jesus. Jésus, Jésus, merci. Je vous laisse avec ce cantique. Oh, l'esprit, je sens une forte présence de Dieu dans cette chambre. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons donc nous séparer avec toujours ce cantique. Je ne sais pas, ce cantique me revient chaque fois. Adoration. Ah, papa, oh, il mérite l'adoration, adoration. Ah, ton Dieu, il mérite ton adoration, adoration. Ah, Dieu tout-puissant. Il mérite adoration, élévation papa, élévation papa. Tu mérites l'élévation, acclamation à Yahweh. Tu mérites l'acclamation, Acclamation à Jésus. Tu mérites l'acclamation, Adoration à Jésus-Christ. Tu mérites l'adoration, Adoration à Yahweh il mérite l'adoration adoration à Jésus-Christ il mérite l'adoration adoration à Jésus -Christ. Il il mérite l'adoration et l'élévation. Ah papa, il mérite l'élévation, adoration. Ah papa, il mérite l'adoration à élévation à Elohim. Il mérite l'élévation, élévation à notre roi. Il mérite notre élévation. Adoration à notre Dieu. Il mérite notre adoration. Adoration, Jésus. Adoration, mon roi. Adoration, El Shaddad. Adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Oh, shirika sorry dari ya ru shiriki dari ya baba baba ri keri ba shekere mari antar bhai ri keri ba shere soriki dari re kasiri kan toro baba baba ri roba sherake roba sherake roba sherake roba sherake roba sherake roba sherake roba sherake à demain, à demain, à adorateur, à à adoratrice, à demain, à demain, à demain, shalom chez vous, shalom chez vous, adore